servirai tous les jours Je te louerai tous les jours Je te célébrerai à chaque instant Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité Je te célèbrerai à chaque instant.